Bonjour, nous sommes sur le trail de la Pointe-du-Rat et c'est 30 km, la météo est plutôt pas mal, on devrait avoir quand même un peu de vent Mais pour vous faire envie, le trail de la Pointe-du-Rat c'est ça Ça Ça Ça Alors tu vois, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin Allez, allez est bien la pointe du banc qui aujourd'hui porte très très bien son nom. Maintenant on est rendu, sur la fait des et euh, La prochaine étape ce sera la pointe du et, euh, Ça va venir hyper vite. On a un moment avec un peu moins de vent. Ça fait vraiment bien. Parce que le vent c'est très très usant. Voilà. Ça se passe bien. Allez, plus 14. On va quitter maintenant la côte pour rejoindre Clédin cap pour une partie euh, en sous-voix qui pique sa mère. Allez, belle Ce chemin se trouve une jolie petite commune, ça un de d'un capuçins, signifiant que nous sommes arrivés. C'est pas plus mal. Voilà, allez, on va faire un petit, petit arrivé Pas deux fois Pas deux fois T'es <rire> mort euh, L'année dernière j'ai vomi à l'arrivée à cause de vous. Donc, cette année c'est J'ai vomi que du rouge hein, comme par hasard. <rire> <rire> Allez, il reste plus que 2 km pour vous. Allez, salut, salut bon week-end je suis avec euh, Arnaud qui fait partie du bureau. Dergué tour Yes Et du coup on vous invite tous à aller participer à ce trail qui est magnifique. Il y a 3 distances proposées, 5 km, 14 km et un à 22. 24. 24. 24. Dans le Stangala. Dans le bois du Stangala qui a un super terrain de jeu. Salut Et euh, qui a lieu début juin, le 8 juin. Ouais c'est le 8 juin Voilà Allez on va se faire la l'arrivée ensemble avec Arnaud. C'est parti Arnaud François, David C'est